Invad, invad. Euh, invade, invade. Joyeuse invade. du coup faut jouer avec quoi Historic blue, il start blue Invader, invader Faut prendre quoi Faut prendre la potion de corruption Oui, oui mais. Notre cran qu'il a.. Je sais pas ce qu'il fout. On est classique. Bon, bon de les, de les gars je vais douiller au mid hein. Allez c'est parti Le plus cran qu'il a fini par prendre un talisman de l'ascension les mecs. alors les gars vous êtes à la bourre Attendez, j'arrive, lol. <rire> J'espère ils vont pas une veille de top parce que ça va pas être drôle. Moi, je peux pas faire des gars niveau niveau, hein, par contre. Hein. Moi, j'en fais un peu. Mais 100% ils nous attendent, les gars. Oui, c'est sûr. Je pense qu'ils nous attendent là. Allez. Je suis là, on peut y aller. Bah mec, va grave, hein. Ah, il a pris Alistar <rire> Vas-y, attends. Wouah, ouais, ouais, ouais, grave, grave Vas-y mec, vas-y! Ah Oh non! Oh vraiment, on se rend qu'il a eu! Mais les gars! Vous foutez de ma gueule! comme si j'allais pas déjà mourir! Attendez, attendez, attendez, attendez, là! Vas-y, lui! Oh non! C'est la bonne nuit ça, pas Oh non, les gars! Le mec il était dessus, 100%! Bah, c'était ma crème, je suis C'est bien, ça va bien se passer au mille, je sens, en fait. Ah, par contre faut quand même mettre des bottes pour faire mon, mon, mon camp Je sais même pas comment son champion fonctionne ça va être cool. bon, Alista, on est d'accord il a flash C'est un champion viable depuis le Moyen Âge Je fais comment Je Sur son sur un gang gang gang toi t'es moche Mais ça va être le temps que j'arrive sera fini Ouais bah en fait attends c'est mort va t'en parce que sinon ça va piquer tu vas piquer l'XP mec Mec y'a que le tueur qui prend les sens, bah ouais, du coup j'ai fait un détour par euh, la jungle Et je suis très late en XP Alors c'est qui C'est Mathieu et Antoine okay. bon, du coup, ça être ça, Par contre mais... j'ai pas de Targon frère hein, donc, euh... okay. Mec genre euh, par contre le fait qu'il prenne son main euh... On avait dit on prend, on prend des trucs euh... <rire> et je ouais, ouais bon je tue Romain les gars là Si je fais un bon move ah, bon Mec là je suis plus Mec non, je suis non, fort, bon Ah Non pourquoi t'as revenu Ah je que tu pas Arwen ah, est mort. Oh les gars, comment ça se passe Apparemment bien. Comment est-ce qu'on fait du coup Apparemment c'est rigolo. <coughs> mec, je, je euh, mec tu as pick Rengar. Est-ce qu'il y a moyen que j'ai beaucoup de blue ou pas J'ai pas euh, pensé à te le dire. Ouais, je voulais te demander de prendre un, un jungler ah, qui a pas, euh, pas besoin de blue. Pardon, j'ai pas entendu. Euh, je pourrais être tous te les donner sauf le premier parce que là je suis en retard. Ok mec, c'est pas grave. T'inquiète. C'est très bien, merci. Mais bon, en contrepartie, je vais corp à fond, euh, mid. Mec, Victor, c'était bah, bon. Je suis pas sûr, besoin mais ouais, peut-être. C'est fort en light Victor, ou pas Ouais, très fort. Ouais, très très fort. ça <rire> one shot ah. en fait, genre dès qu'il est niveau 6, son R il peut te one shot. Ah. Le R de Victor, potentiellement, il fait plus mal que celui de Katarina. Ah oui, tu m'en avais parlé. Donc en gros si tu prends un Z, il met le R et t'es mort Pourquoi Rémi la j'ai J'avais compris Tiens J'ai 20 HP J'ai 20 HP Parce on va peut-être On va prendre ça là mec Parce que j'ai pas le choix euh, est ah, bien bon oui, est grave, bien joué les oui. gars. Oh la bonne ouard, gros. Ça va, au Euh... J'ai un peu de retard. Aussi. Un, Attends, je vais oh. te monter ton son et ouais. Moi, je m'entends pas. Mec. Par contre, mec, euh, c'est quoi ton start euh, top, mec Comme, euh, Pourquoi t'as pris le, le truc de euh, saphir là Parce que ça peut se faire. Sur, tu vu, pourrais faire vu. ton blue, euh, Alex, si que la deuxième corruption est tellement plus forte. Putain. Je, ouais, ouais. Tout je vais arriver mid, hein. faut juste ouais, que, tu sais que je passe un peu de camp pour pas être trop en retard, mais ouais, okay. je vais arriver non, mais... On aura de poches comme ça Gatien, hein. on va se faire gonk ouais. ouais. pas tout ton là aussi C'est bon, vraiment très fort, hein. bon mec, on va passer un niveau 4 ouais. mm. Je vais aussi. Ouais, on a Waouh, ouais, quelle wow. auto J'aurais envoyé. Ouais, il a mis une auto, c'est tout. J'aurais ouais. envoyé écrit en retour, il aurait pas... fait la gueule, à mon avis. Il y a Ward là ou pas Euh, euh je sais pas parce que j'étais pas là, mais je crois pas. Euh, euh mec, il y a, a il est vide. Et on a en Grabalistar c'est pas une bonne idée tu vois donc... Euh... Attends peut-être bon. mon 6 euh, Alexandre sera plus efficace Ouais ok Il, y a... il est là Geoffroy Il est où okay. Il est en Il est là et je pense qu'il est en train d'essayer d'invade mon... Ok... Mais quand Ah ouais Geoffroy il t'invade Bah si j'ai... Cru la cruse t'es la fête ou quoi Ou alors il essaie de passer bot par le tribush Auquel cas... Euh... Ah tu peux... Non il a pas rien invade Ah je suis pas bien J'arrive euh, je ah j'ai pris un mauvais coup de tour Ah je peux pas te faire <rire> yes. okay. Mec euh, y a... tu l'as vu hein Ah my bad j'ai pris un coup de tour je suis allé un peu trop loin ça Va être venir un, un tour six. bot si vous pouvez Ah. Oui Rémi le bon shield okay. hum. On est à peu près bon ouais, mec, On, on aurait pu passer. prendre un kill au il Non y'a a, KZX qui attend dans le bush c'est normal On aurait pu prendre un kill si j'avais mieux grab hein. J'ai pu, là c'était horrible. Bon, par contre, là ça va être. Là, Noël F. Du coup, Noël F. hein. Là, c'est du phare de l'histoire. F. Alistar. Moi, j'ai pas. Eh, dites bien les SS, les gars, pensez-y. Je peux pas trop C'est quoi ce bordel Ah, j'ai oublié. C'est quoi cette musique Ah, c'est du bruit, c'est chez quelqu'un. Je crois qu'ils ont pas y Y'a un mec qui joue de la fuite marabout. Bah, arrête le ligne alors. Non justement s'ils ont back Attends. faut push la haine Ouais s'ils back faut push Faut que les clips se retrouvent sous tour se retrouvent ce tour hein. Mais s'ils si ont pas back Euh les gars je peux décal J'ai un ulti euh... je peux décaler s'il te plaît hein ouais. Euh moi je vais aller redonner un kill top pour GP parce que ça se calme trop yeah. Du coup Parce que tant que j'ai oh, Ah mais C'est évident Oh pas mal pas mal Ah putain ah ouais bien joué Bien joué mec Je l'ai pas vu Bien joué bien joué mec Ah oui J'aurais dû le demander. Écoute tout mec tout je vais tout essayer tout de penser tout à te de hein, demander euh, un euh, ulti quand j'en ai besoin. je pense pas. Allez en espérant qu'il vienne pas me le couille. Bien joué mec, c'était une bonne idée. Il était venu par là euh on est d'accord. Enfin euh. Je crois qu'il était dans la river, il est venu de la river. Il est venu de la river, on est d'accord. Ouais. Et je l'ai vu dans le bush en Ah j'aurais pu prendre un petit cristal de mana on aurait pu le voir plus ouais, tôt. Ok. Bon et bah... mis mon flash, pas grave. Euh Garsien mets... par contre ils vont il il passer niveau part. 6 avant nous donc faut qu'on joue safe. Euh moi je suis presque niveau 6. SS du top. Regarde. Moi j'ai plus du Ah ok. Euh le boulot 2 minutes. Moi je suis à 69%. <rire> et boum, c'est bon. J'ai mon 6. Mec. Like. SS du.. Ah non c'est bon il est là. Alistra est 5, il venait 6. Ok j'arrive avec mes 5 stacks sur oh. le top. On va tuer mec. J'arrive je... par là. Euh, SS Mid Mec c'est parti, go agresse à fond. SS Mid les gars Ah non il est là, il est Il est allé prendre un blue donc Kazik c'est au niveau du blue. Worf, mec. Largement worse. Ouais. Il a un... Oh non Ah les gars je me suis reculé. Je me suis fait grand putain. Problème, putain que en plus je savais qu'il était au niveau 600. du blue, je suis trop bête. Hey, il est fait, je vais euh... garder mon R quand quand Vane elle va être parce c'est trop lourd. On peut pas la voir. Il a 62 farm, T'as tu... ah, ah, plus de farm que lui euh... ah, ah la oui. jugation. Attends je vais j'arrive euh, top. Merde. Ouais. Ah, je crois qu'ils ont décidé de camper la mid lane. Oh merde. Oh, merde. Okay. T'inquiète j'ai toujours, mon... toujours mon bump. Hey, SS mid, hein. gros SS mid Oh merde ah c'est la race Ça m'étonnerait qu'il vienne dans la jungle. Ouais, tu, vois, es... tu peux pas ult ah. là Avancez ah, bon, pas, je vous ai dit ah, ben, SS mid Les gars, c'est pas comme si je vous avais pas prévenu. J'arrive top Tu vas que jamais là ouais, Oh, vous le cerveau Mais mec, sommes. ton ult était toujours sur toi, mais pourquoi t'as fait ça Les gars, genre quand je dis bon, attends, SS j'ai jamais je là je pourrais que j'ai là. Il va TP direct. La, la mec, moi j'ai ouais, vu, vu le pro de ouais, Je pense que c'est Ward, ouais, c'est pour ça qu'il a accueilli. La bah, je vous ai spamé, les gars. Vous aurez euh, pas sûr, je pense surtout Il était low, donc il a non, du back et ça, cool. il va vouloir TP. Ouais. Ou alors s'il si TP pas, c'est que c'est un peu. Ouais, bon, bah, ça va être bien, un quand joueur. Je suis bien. Après, il est en 5 1. Pas 3. Kisa, tu Oh putain, ça va les gars. Oh là là, c'est un joueur. Bon, après, on a tué Vayne. Donc, c'est quand même un petit sur la tête. Euh... Rémi, avait mis ton on fait les golems Vu qu'il y a l'autre qui est en poche Ouais mais moi je retourne, mid, gars, oh, je retourne okay, au, au mid les gars, allez-y Je vais retourner au mid Je vais pas te le piquer non, au... vi non, non viens au mid Alexandre, j'ai besoin de toi maintenant oh. Ah on non tue, euh, il on est on tombe fait, tombe je peux à à plus en mec Fais gaffe il t'attend mec Ouais je sais Merci bien. Je peux le bait à la limite. Là j'ai mon flash, j'ai l'ulti. Mec, il, y a il y a a... Tu viens ou pas Il y a Jeffrey qui fait ses corban. Go go go sur lui go. Oh mec oh, il a pris le dalle. Ça m'arrive, va... okay. ça m'arrive, okay, c'est nickel. Kazix il va arriver en ulti sûrement, attention. Prépare-toi si il me jump dessus. Je flash. SS de Non, c'est si en... si il, en... il est là. Il est là, il est là, il est là, il est là Il est là Ouais bah il peut rien faire. Ah ouais mec... Non ah, mais s'il fait la connerie d'essayer de dive, on Bon pas grave. Qu'est-ce qu'il y a euh... Genre sur l'action qui a été bot, Genre un ulti, ça... on aurait buté je crois quoi. Ouais. Bah ouais, si j'avais grab avant aussi... Ouais, je ferais est... là les gars. Je crois une... Par contre SS de Romain. Ah... Mais non il Romain, est mort. Il était mort hein. Ah ouais Oui on l'a fait. Et il est mort. Si on revient pas par contre, je... SS je dirais de Ouais Romain est pas revenu sur la lane encore. Merde, putain. il c'est pas parti. Ouais. T'as deux Steven en farm. Sucé. Les gars, bot, c'est trop push. Oh, ok. Bah, oh, là, je peux Ah, je farm mal. Je vais refresh une dernière fois. Ah, putain. Le vieux passif de bitcoin. Vas-y, ah, c'est bon. Vraiment... Eh, hey, c'est Smith, c'est Smith, pardon. Ça arrive au bot, barrez-vous! Ouais, en effet. En effet. Je l'ai dit un peu tard, mais il a pas de flash, donc ça devrait aller, non? Euh, je vais te donner le bleu pendant ce temps. Il est là. Sorry, les gars. Il revient mid, du coup. Oh, non, t'inquiète. Euh, ouais, on je reviens avait... mid. On avait à peu près prévu le pack, de toute façon. Euh, back. Par contre, faut qu'on le fasse vite euh, pour que j'ai mes 5 stacks pour euh, Jax. Donc, euh, essaye de. Reviens nous s'il revient mid. Ton. mec Il est oh, oh, mid, ça y est. Il, il a, a pris. Ah putain, merde, ça prend, c'est chiant. On arrive au top, on arrive au top. Juste en peu, mec. Il les balade Oh il se tellement les couilles Attends je peux avoir l'assist ou pas a Oh putain euh, SS mid, SS mid, SS mid Le bon ça dive C'est de... voilà. bon, ouais, Re... est tellement... Après les mecs je pense qu'on peut se feed sur, euh, sur Geoffroy, ils y shit Moi j'ai une fit sur Romain hein. Ouais alors euh. Ouais, c'est tellement la panique quand on est a tête mid Après j'avoue mais là ça fait extrêmement mal mais c'est facile à tuer très ah, Rémi 10 secondes et euh... j'ai mon ulti, laisse-toi push Aim, ah, oui. je dirais que Mathieu a pas énormément de dégâts pour l'instant donc que... essaye de grave genre Euh oui, j'ultimise Bon genre essaye de, tu peux Ex il cramé, Il t'a cramé, il t'a cramé On a plus de dégâts mais... Qu'est-ce qu'il fait Il a plus d'atomisation mais... Ouais. Oh non j'ai pris le coup de tour The... My bad. My bad, my god Putain mais ça fait 3 fois que je misplay que ouais, je me mets sous la tour En fait le mec, à chaque fois on lui gagne Ça fait 3 fois que je misplay que euh, je me mets sous la tour Et nos TP Et j'enlève la ward bot Ouais Rolala oh ah, ouais. faut vraiment ouais, que j'arrête ouais. Le bon je... grid Alexandre je voilà. <rire> ouais fait <rire> oui Oui la gamme Gros <rires> con T'as ton flash ou pas Alexandre <rire> Attends Reviens Ouais bien joué bot. Merci, nickel Rémi GG, Merci, merci ah, Elle va être close la game hein. Tu l'as eu tu ou pas Est-ce qu'on a late, oh, late main On late on va non. se faire. Oui oui mec. On, non, on, a, on a largement late. Ils ont Jax Bane Victor Avec ça, on ouais, on après Père, on a GP Casio. A GP. Hein. Et mec Bane euh, normalement je pourrais la, la défoncer. parce que mec, pas Avec 30. 30. ça s'est passé comment Je crois dans ta jungle. Bah après s'il joue correctement sa veine il, il peut s'en battre plus s complètement de toi. Mais... Okay, SS du top, SS du top. Faites attention. Okay. Ça peut décaler. Et là est c'est du bot aussi. SS du bot. Euh ouais, SS du bot. C'est Alistar. Finir. Alistar peut décaler Mid. François Nadine, du Ok. On va essayer de faire un drake les gars. Donc ce qu'il faudrait c'est qu'on fasse Merde. un... Bah moi je peux, dé... mid. Je peux, dé... je peux décaler Mid, ouais. Viens, euh... ouais, ouais, faut qu'on arrive à tuer Mid. Mais le problème c'est que Romain il joue bien dans ses crips. J'ai un flash. Il des erreurs de placement mais il est bon dans ses creeps C'est ça qui est bien Enfin, bien pour lui Je suis en pas qu'on bute Mathieu une nouvelle fois euh... Attention là mec, euh... go go go C'est vraiment bon, faut tuer mid les gars, je fais un reverse et. Attention ah, là il y Romain Il y a Alissa Je vais te mettre un zen mais Casse le Je suis dans le là, je suis dans le back Ok j'avais dit Je me débrouille facilement Attention il y a, il y il y a, a Romain aussi hein. je, je, euh... ah, ouais, je suis hein, je là T'as le ulti ou pas encore GP Je viens de le mettre au top pour tuer Ok d'accord, c'est pas grave Romain il prend sûrement son bleu je pense non, il y a quasi qui qu'il a le jeu. Non mec. Ah lui c'est Ouais, Les mecs ils ouais, ont de des flashings. Euh, ah, ils ont bien joué, ils ont bien joué. Euh, oui. euh... Peut-être je tu peux pas, à, les pour pour euh, ah, oui. outil Geoffroy de... Ah oui. Oui les gars. Les gars on y va. Vas-y go il est là. Grand moins ça mec. Oh ah, vraiment voilà Tu voulais mon ulti mais en fait, euh, je t'explique là, je suis en train de prendre la première tour. Je suis sûr, je suis sûr. Les gars Finissez-le Finissez-le finissez Merci. Ah là les gars, son ulti fait vraiment mal, attention à l'ulti de Romain. J'ai un peu. Je vais en sous-estimer pas. Les mmh. Salope. Ah, ça va être compliqué Internet. Faudrait qu'on ait un ulti jean. Mais euh, pourquoi tu pars bah. euh, Armor Pen contre leur équipe Fallait partir full crit Full crit Ouais, mais trop tard maintenant. Bah, à la limite, tu peux. Ouais. Non, trop tard, trop tard. Trop tard. Armorpen Pen contre Alidistra ça, ça peut être utile et contre Jax aussi oh. Ouais mais le, le build crit contre Romain ouais. ça aurait été super fort et je pense que Romain va finir par build un Zonia parce que de toute façon il y a Rengar et... et... Oh, ça m'a remis tellement late cette action Non mais en fait le truc c'est que le, le build armor Pen est fort qu'en nearly limite, en late, en very late le crit est beaucoup beaucoup plus fort Bah ok Next Ah oui je vais avoir le droit à mon premier blue de la partie Ok bon bah... Avec le un peu de chance SS4, ah ça me revient, max. Non, ça freeze. Vu. Ouais, il dit ça. Ah, oh, oui, vous étiez spotted. Ok, je suis là. SS. Je vais t'aider à le faire ou pas Le bleu, non, c'est bon, merci. Du coup, pour le Drake, les Il prend le drake. Je sais pas. Un Drake de l'air à la limite, ça passe. Ah, j'ai pas pris la trinket bleue, putain, je suis pas un voir de mec. Non, j'ai pas l'impression. Ah, si. Le barre. Bon, du coup, là, c'est possible que ça décale bot. Avec un Kazix sans ulti, notamment. Qu'est-ce que je disais adieu. Lol. On s'amuse. Ouais. Non, non, non, non, non, mais. Alex. Claude, c'est Oh non, ils 0 HP quoi euh, Essaye de prendre la... Non tabasse la tour en vrai Tabasse la tour. Oui. Tu fais quoi Ah oh, je l'ai eu C'est chiant non, je l'ai eu mais j'ai... <rire> je, voulais... je pensais qu'il Mec qu il, qu il y, a... Mec y... y a Romain qui est en 9-5 ah, il... il... En fait je pensais qu'il crèverait avant le E Et du coup là j'ai dû balancer mon E Mais en... en vrai ce que je voulais faire c'est utiliser mon gène et, e. et flash derrière Romain Mais comme j'ai vu qu'il tiré avec du HP J'ai dû balancer mon E et du coup Il est au top, il est au top. Mec c'est vraiment genre il est niveau 2, tu est niveau 9 Oh ils ont pris le first blood de tour tout Non c'est moi qui l'ai là GG Pierre Ok bien joué mec C'est ce que je m'assiedu aussi Bon la tourmine elle est morte hein, elle a en HP Considérer qu'elle est qu bien, morte est... 54 Ça va Tu mets les deux autos, c'est fini Ça fait des gueules comme on est normalement Oh oui j'ai des dégâts. On fait les go euh, Ouais go viens Et mes va défendre sa tout Quel casse couille je t'ai en ligne Mecca Euh j'ai déjà plus de boue LOL LOL je suis d'accord <rire> Il t'a ché as là Assassin, assassin Assassin. Oh, vraiment Un lucky La luck qu'il a eu eh, gros assassin hein c'est bon, la hein. priori, il est pas fait dans la rigueur, bot. Bah, on le verrait, hein. <rire> ouais, je crois aussi. Je t'avoue que niveau vision est pas mal. Achetez des pinks, les mecs, hein. Oubliez pas. Ouais, on a pas assez de vision là, mec. Je suis complètement en train une... Ma pink elle est là, mais crois est est, hein. donc, ouais, je crois que c'est la seule qu'on ait, hein. Genre, on a péter ouais, ouais, la mienne. Je ouais, j'en ai ouais, je... Là, je suis a... de finir. Limite, il y a toujours une pink sur vous, genre. Même si vous en avez déjà posé une. Attends, eh, les gars, SS y a Victor, mid, il y Il est là, il est là, Victor, il est là. Il décale bot. Cassez-vous, bot. Ok. Non, si je suis là, on peut bait. Qu'est-ce qu'il fait Alors Ouais, alors on trouve vraiment qu on faut vraiment qu'on focus Romain. J'ai 20 secondes. Il est à quoi Bah, je décale ah, bot. Là. Romain est là. Bah, du coup, il a moyen de faire un truc au bot, clairement. Vu qu'ils ont pas la vision dans le bush. Attendez-moi si ouais. possible. Ouais, ils m'ont vu, mais ils ont Et pas il la vision fait. dans le. Baité, baité, baité comme vous pouvez. Non, mec, les, les gars, ils sont en Ils sont en vue. Il est back. Genre là, j'arrête de push. Ok, Romain prend son bleu, mec. Go, go, go, go, go, go, go. je peux utiliser Attention, attention, il y a quasi deep okay, okay. Ouais. Okay. Bien, joué. bien joué ça Bien joué ça Bien joué ça Un quadra écoute <rire> Écoute... <Lol>. <rire> <rire> il est où le cinquième juste ouais. pour ça <rire> Putain mec, je les ai tous laissés à 1 HP quoi Ouais, Là j'ai fait le gros fort, Bonjour. Je... <rire> Mirage. Je <rire> vais. Pige <rire> à toi. On bouffe <rire> en fond C'est pas entièrement fou. Hein. Allez, on peut de la tourbotte. Non mais mec, euh, si tu presses eux, tu fais zéro dégâts. Hein. T'es obligé de toucher un skill shot pour faire ne serait-ce que 1 dégât un ennemi. Non mais mec, je à partir de là, mec, euh, c'est pas évident à jouer. Hein. Genre, tu touches ouais, pas, ouais. le mec dodge ton Q pendant 3 secondes, Excellent. tu peux rien lui faire. Mec on être là il va arriver 100% Donc c'est quand même pas Qu'est-ce que non, je vais faire limite fait... des calémi débuter mais Romain mais Bah mec on... Je ferais euh, bien en mode j'y... Attends non non il est là il est là, il est là je vous On froid mis au Rémi je back Ok Euh attention SS mid ça arrive sur vous les gars si vous pouvez le... On j'ai vu. en, en fait vrai On est vu. je vrai vous êtes tellement en mode genre... bronze. Ouais j'ai tout Allez ah, pierre. Les mecs, les, ah, les gars, vous avez pas de vision, ça arrive sur nous, barrez-vous, barrez-vous. Les gars, barrez-vous, barrez barrez barrez barrez ça arrive sur okay. nous sans bon sens. Les mecs, je suis là, je suis là, je suis là, je suis Mec, euh, c'est bon, on a vu. Romain, il a ouais. voir celui-là. Ouais, non, barrez-vous. Là, par contre, je vais faire bien mal, les gars, je pense. Ouais. Oh. Allez, vas-y, Guillaume. Oui, ça va être compliqué. Voilà, j'ai tué Romain. Ah, il ouais. y avait la DT et tout, putain, en face. Wow, ah, je voilà. peux le faire, les gars. Le pire coup de de la terre. Ah, ouais, bien joué, mec Allez Ouais Bien joué Pas mal, pas mal, bien joué, bien joué. Euh... Ah Romain il est mort Bien joué Oui. Comment on Après ce du 4 pour 2 c'est pas top hein. C'est moyen. Ouais, je je ouais, ouais. On a limité un, un a peu les un coup de Mais non mais les gars vous avez commencé le fight sans moi en fait. Après ce qui est bien c'est que Mathieu il a toujours un seul kill. Ouais, c'est pas mal. Ouais, bah, après pas il a 154 de... creep Oh bon. C'est pas mal Par contre moi je vais essayer d'arrêter de donner des kills parce que sinon je vais être inutile. en plus. Ouais, tu vois en comparaison de Gassim. J'aurais pas dû Ouais, t'aurais pas dû j'aurais pas ah j'ai tellement envie quoi, pas dit. quoi mec, euh, Là à partir de maintenant, n'importe qui te dive hein, genre. Ouais je crois aussi c'est. Sauf que c est c est ça, tout dans... avec Alistar Fais hein. surtout okay, avec Alisa. Sur Alistar, tièche, tu... Alistar ouais. par contre, il fait le taf, hein, les gars. Euh... Ouais vas-y. Le fight d'avant, ouais. euh, ouais. il y a plus la tour, mec. Il euh, y aura un roman derrière, mec. Putain, j'ai ouais, toujours ouais, pas de trinket bleu, je suis con. Ouais, faut mettre des trinkets au nash, les mecs. Je mets une trinket bleue, t'inquiète, Guy Ah va ils vont pas voler mon bleu c'est tout ce que je demande Donc t'as fait un, euh... un abyssal pour ton outil 4 AD Je vais bot Euh y'a un au mid des mecs Euh par contre ça Euh si on... Drake gars, si on peut l'avoir Je le solo je les gars sais. Je le solo les gars Ah y'a Kazik y'a Kazik, y a Kazik Go qui. bait Go bait je le solo Ah oui bien en sûr vrai, je fais un abyssal si Y'a que lui qui a push des dégâts Laissez pusher push mid On va comme ça Alex peut faire le Drake J'ai compris j'en mid Et il faudrait la vision là non mais t'es bon mec il est bon Nice, c'est bon Nickel gros, ça, ça c'est du bonheur tu vois Ah demain je le brage Ah là... C'est cadeau Ah bâtard Grabe surtout pas l'histoire mec Attends je vais tuer Jax mec Parce que là c'est la merde Ok, okay. Barre-toi hein oh faites pas faites pas oh, Rémi pas je sais pas ce que tu fais mais barre -toi. On peut pas l'aider on peut pas l'aider je mets un Z, je mets tout seul. Mec, c'est tellement évident que ça bait là, Malheureux Malheureux Mec, on le tuait, En vrai, le Kasix il était moins skouché, on le tuait. Euh, par contre, faudrait peut-être se mettre à prendre des Drake. Ah, on a eu le premier Drake Bah, non, on a eu le deuxième. Ah, le deuxième. Ah, bah, on se Je t'avais le message. Je crois que c'était eux qui l'avaient pris. On a vu le B. Bien joué, du coup. Oh oh oh j'ai pas encore j'ai pas encore assez de dégâts pour le tenir moi en à limite top, mec euh, beteux en décalage les meilleurs inverseurs les mecs hein oh, oui. attention il y a Alistar à côté il y a leur botlane et leur mid de oh, non il y a Alistar, mec oh, toi, Ouais il y, y a la vision là ah, j'ai trop peur du Alistar mec j'ai un utis si tu voulais Attends, là je peux garder un CC derrière on est pas bien ah, t'as trop de dégâts que tu peux même me placer les mecs les mecs les mecs ouais, une je... pas Alistar mec hein. Et surtout, vous groupez pas sur le mec qui vient de se faire grab, parce que Alistar il va te faire du direct. Ajax, euh, pas, vais, si okay, pas, bouge, pas. Bouge Attention euh, il peut bah flashing, il peut il peut flash in, il peut flashing là -dessus. Je pense que, que si, lui, si je, je grab Alistar, il peut me mettre une atomisation au milieu et il l'a vu, quoi. Ouais c'est pour ça. Pas sûr mec. C'est pas évident avec Alistar. Moi dans les bluffs. Après là j'ai un flash et tout. Attention il y a un KZX. SS mid, SS mid, ça décale sur vous, ça décale sur vous je crois. Ça décale sur vous, donc barrez-vous vite après les gars. Euh, barrez-vous vite, barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Romain est au bleu. C'est décliné, c'est décliné les gars. Romain est au bleu Ok euh, Bah Nachar, Nachar Nachar, Nachar, ouais. Je ça se fait je pense. Ouais. Ok, ils ont la vision. Go, go, go, go, go ça se fait. Ça vient de moucher. Bon, bon, Attends, Attends Romain, fait, non, Romain est là. Romain il va, va peut-être tenter un truc. Non, pas hein. ah, Allez, Mille, je lui le tire. Go, go, go, tu le tu le Donc, Romain, Romain, Romain, faites gaffe pas, Romain. Je vais mourir, les gars! Prenez les bons focus. Putain, pire, pire cool là. Mais non, mais mec, ça se faisait, il suffisait de focus, ah oui, hein. Je les ai bouffés, putain. Je les ai bouffés, putain. Bon, les gars, ça se faisait, mais ouais. Euh. Alex Je sais pas, on a pas fait un bon fait. Alex Alexandre Euh... qu'est-ce que. Il est bouché cet enfant Non Alexandre. je pense qu'il est parti. Putain. Euh ouais tu euh... vas Tu vas récupérer le bot. Alex Bon on a perdu Alex en gars. Euh. euh non. Je... Guillaume, à la limite. Laisse-moi aller. Guillaume t'as pas de TP toi. Non, je vois. Bah va au top et moi je vais au bot Euh ouais mais là... On va tenter Tu veux pas aller au top mec Bah non j'ai depuis je vais mettre une pompe pour y aller au top Bah oui mais justement moi j'ai une clé Donc s'ils engagent un Nash moi je peux venir parce que je vais peux pas venir Bah je vais top là C'est dommage les gars le Nash il se faisait je pense C'est juste qu'on a fait un mauvais fight Bah le truc c'est que pendant... vous avez perdu trop de temps sur Alistar Ouais ouais mais je les avais pas vus en fait au début, je les avais, avais pas vu y a y a arriver, c'est pour ça que je suis persuadé. Oh mec, j'ai gueulé hein. Yaka Yaka Yaka Go go go. go 20 secondes mon ult. Go. Oh, ils sont tellement bien. Il va jump. Y'a peut-être Alistar derrière. Vas-y, deux. Y'a Là y'a Jax, y'a Jax. Retournez-vous sur Jax. Oh putain. Attention. Ils sont là, ils sont là, ils sont là. Barrez-vous, barrez-vous, y'a Vein y'a tout le monde. Barrez-vous, barrez-vous, barrez-vous. Non, genre vraiment barrez-vous les gars. Mais qu'est-ce qu'il fout, Alex Mais Alex Je sais pas, le one a pas marché. Mais mec. Dans 3-6, à quel moment tu coupes ta queue, t'allais pouvoir one-shot quelqu'un en fait Ah bah... Euh, si j'ai raté pas mon E, il était mort Allez défendre les gars, barrez vous Y a Yves, Yves, Yves, Yves Ah merde, j'ai pas de Z Mais qu'est-ce qu'il fout là Mais butez-le Ouais mais j'avais pas de Z donc... Attention, Romain va ouais, dé... Romain va des Romain va décaler Attends, comment il a fait jump Il était dans la zone Ah mec C'est bien, ils sont là. Ah, il m'a bête Romain qui est derrière, Romain qui est derrière, je vous l'avais dit les mecs Ouais ah, ouais. En effet. <rire> Il <invite. rire> ah, a mate. Ah, y'a mon bleu qui est en vie Oui. <rire> le bleu a survécu au fight. <rire> Je le veux. <vais. rire> Allez. Ouais. Ok. Ça push au bot. Ouais, c'est cool. Euh, T'as un mec, elle est tellement close la game. Ah, non, c'est Jackson. J'ai fait un 5, -5 aussi. C'est celui vie, qui avait non. duré une heure peut-être Bon y'a toujours eu Les gars des piges Genre y'a la mienne et celle de Rémi Ah ouais j'en ai eu j'en ai, ai, oh, ai Oh oui j'ai eu J'ai un joué. Joué. <rire> Oh c'est un autre infernal. Et <rire> c'est un Les gars on a pas assez de vision pour engager un fight là Les gars non Pas une bonne idée Euh on sait C'est vraiment Alors, mec si on a un deuxième infernage c'est peut tellement... Ouais, mais là, t'es au courant que. Il est vraiment oui. dangereux le call Drake. On, hein. focus, on focus Victor. Oui, clairement. Et Vayne après. Ouais, je crois qu'il qu veut le faire, les gars. Le mec, le mec, euh... Les mecs, les mecs, les le mecs, mec, les mecs, les mecs. Ah, je suis pas <rire> bien, je suis pas <rire> bien, je Ah, je suis bad, j'ai pas d'ulti. Oh, je que tu l'as pas. j'ai fait une tuer mec. Ah, j'avais l'ulti dans 5 secondes. Nice! Oh! Oh, yes, as, vrai, fait, il, il t'a donné ouais, l'angle Un ah, mec ça avec l'ulti j'aurais pu pouvoir mettre un de ses trucs Vas-y go Drek instant ouais. Oh bien joué les gars, triple. O. Par contre il y a Jax qui est par ici Putain, comment vous avez fait ça les gars, vous êtes des On s'en fout, on s'en fout de Jax En fait j'ai grab... Euh, j'ai grab... T'as grab qui euh, J'ai grab Kha'Zix, il était là en train de... Il voulait déworld je sais pas quoi Je vais moi les gars les on On l'a dépasser en vas-y, vas-y, vas-y... Laissez gager il faut des wards de nash Par contre, euh, je sais toujours pas où il est. Il est... Il a, il a toujours pas de zonia hein, Romain, je sais pas si Il a toujours shot-up Bah là il c'est un Romain euh... Mec, euh, quand ils ont un zonia, ça va être plus chaud là. Ouais, après il faudrait essayer de euh... sécuriser le je nash Tu peux prendre une vague de plus, euh, t'as pas besoin Tu veux Tu veux ah, une euh, occasion, Franchement faire, on y est hein. Ok, quitte à c'est ça <rire> Très bien c'est ça Avoue t'as pas eu celui-là plus le fait de lancer un Q après oui c'est ça, bah oui c'est pour ça que je fais ça un gars Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, les gars Ah les gars, non Oui, oui, On va vous hein Go, go, go, on le tue Mec mais genre vous vous rendez pas compte de mes dégâts en fait je crois Ouais et mes dégâts aussi sont ici Depuis le quadra de tout à l'heure en fait genre Ah oui tu découpes Ah oui mais mec je découpe n'importe qui genre Ah le poison Qu'est-ce que c'est chiant Genre, c'est une cassiope mec. Nice. Et Cassiopeia et GP, mec, au niveau DPS, genre. Je serais jamais autant sardouche. Jamais à sardouche. Non, on fait découvrir le de, snake. J'ai envie de rentrer un flash grab actuellement Non. Euh, Vas-y, mec, avec plaisir. Ah, d'accord. Oui, <rire> okay. okay. j'avais voilà. oublié ah, que tu je flash grabais comme ça. <rire> Pardon. Du coup, bah. Voilà. Non, en vrai, t'as essayé de prévoir le, le Q spell, c'est bon ça. S'il avait, avait bien joué, il serait allé. Eh les gars, faut que je pack, j'ai un petit trop de bol. Moi aussi, je, je back là. Ouais, mmh, mmh. ouais bah back ok. Back euh, on aurait pu Nashor ouais. les gars, pourquoi on n'a pas Nashor Y'a leur blue qui va qu'on bah, a, a pris des... une tourelle mid. leur blue dans deux secondes. Ouais. Mais clairement on aurait dû Nashor là je pense. on, oui, pas, on en aurait problème. dû. Les gars, j'ai pas d'ultime, mais y'a moyen de faire un truc. Bien joué, bien joué. Ok les gars on peut pas trop venir là Si Ok c'était bon ça oui, Les gars là j'ai l'ulti par contre Là on peut vraiment faire un truc Moi j'ai pas... plus de vie Groupez vous, de vie. venez groupez vous les gars Moi j'ai plus de vie du tout donc je... Ouais Ouais c'est pas mal ça C'est pas mal du tout ça Le mec, je crois que combo, elle est Oh vous êtes des génies les gars ouais. On a, des, on a des champions genre inside. Vas-y mec, attends, je bike je et quand il arrive je le reverse. Non, on finit ça, on va, après on va prendre leur bleu. Putain, franchement bien joué cas, les gars. Hein. Les gars là, euh, là on pète un immute hein. Ouais je Attendez, préparez-vous parce que dès que Mathieu il arrive je flash reverse. Très bien. Ok. Mec Mathieu il a flash sinon je vais buter. Mathieu a pas de flash hein. Ok. Je vais tenter. Si s'approche trop je tente. Il ok il va pas s'approcher. Il est pas con. Cool. Euh, par contre ils vont plus... Ouais, ils, vont... bon ils, ils, de ils sont en train de me Allez, range-la, range-la. Ils sont en train de me Allez, à point, je J'ai tellement fou l'assist. Bien joué, bien joué. Est-ce que vous voulez prendre ça ou pas C'était vraiment propre ce que vous avez fait. Ouais, je veux bien le blue stole. <cười> bah, vas-y, bah, filme le blue à... C'est <cười> un truc qui est un peu chiant, tu vois, avec KSP. Tu me avec le poisson, c'est super Qu'est-ce qu'il y a Je se retrouve avec 10 assists alors que, tu vois, moi j'ai des dégâts mode aussi, tu vois. Enfin, à part le ZD, tu peux toucher plusieurs personnes. Nice, les gars. On s'en va les coups mec du cas d'ailleurs hein. Bah ouais mais ouais. si parce que moi bon, du coup j'ai des gold de après hein, ben, c'est chiant Oh la la T'as une parferie Alexandre, t'as vraiment des gold de retard. Prends le euh... Et... Je suis le seul de la de game, à euh, pas avoir de kill J'ai pas, pas besoin Prends le toi Bah... viens Guillaume, prends ton... Bloc. Non t'as pas 40% moi. J'ai un, un bleu J'ai un bleu Il vient d'être déçu là J'ai un bleu Ouais mais je le tue Moi la mienne est toujours là, moi je dis ça Ouais, la tienne et la tienne. Non, ça risque rien. Je crois, les gars. Sauf si t'arrives vais... à la. Si t'arrives à le grab, je peux ulti. Si tu grab, je ulti direct. Ouais, ouais il faut... non, J'ai faut... 200 non, non, gold non, non. pour avoir mon IE quand même. Les gars, euh, j'ai 3000 gold. Minute. Vous pouvez, attendre. Fait, top, Vous pouvez ouais, attendre. Mais les mecs, en fait, on a une compétition. Euh, Guillaume, un long range en fait. Guillaume, ça prend la pour slow. Ouais, ouais, je back. Les gars, surtout pas de fight. D'accord. Ouais, parce que sans Guillaume, on perd les mecs à Ouais. Moi je suis vraiment niveau 13 Je suis trop dans le mal en fait Bon le truc tu je... <rire> Tu peux me laisser un peu d'XP Alexandre Non Merci Très bien Avant ah, un débit, peu de mec. musique là Il fallait des Oui mec euh, c'est un ringard et Très bien le GP qui me pique le, le raid Ah j'ai oublié 524. ma blue trinket mais... <rire> Non ça c'est mon farm Qui touche pas C'est un truc c est c est de ouf, ouf. j'ai tout le temps la blue là blue trinket Mec j'ai 524 d'AD j'ai mieux Jax il va vouloir split Eh les gars il y a moyen de nâcheur là bah, Ah non ils ont la vision bah, euh, ouais. Mec il y aurait a a tellement eu moyen de nâcheur, bon go tuer Jax Oula, go tuer Kha'Zix là Non non non, non. go nâcheur Go nâcheur okay. bah, Ah non mais si on fait le nâcheur faut le faire en 10 secondes hein. sinon c'est fini Enfin le fight au pire Ah non mais c'est trop tard les gars, les gars, ah, non, les gars non, non on peut plus nashers. arrêtez arrêtez Trop tard trop tard, trop tard, vous Beaucoup euh, trop tard Jax, Jax fait n'importe quoi Vas-y, go le tuer pas. Pas. Là, dès qu'on a vu qu'ils étaient éparpillés, on aurait dû lancer le call, hein. Euh, ouais, on là, on là, là, là, là. là, pendant ce temps-là, bah en fait, si on, si on maintient la pression autour du Nash, ils pourront pas défendre bot. Rémi, euh, il a Ouais, c'est pas, oh, pas faux. Tu coup, on elle... est... on peut rester autour du Nash et mettre la pression. Oui, restez rester autour et du Nash et... Ouais, du comme ça, ils ouais mais vous mettez pas un sang dans un botch, parce que Alistar, il arrive, il vous casse la bouche. Rémi, est-ce que tu comptes faire une scène Romain, dépush. Si y'a un autre mec, tu dépushes. Romain chance. qui va là-bas, mec. Les mecs, si on dépop le nage, c'est ok. Hein. Ouais, ouais. Go le dépop. Jean, mec. Ouais, j'arrive. Si on n'est pas ça qu'on fait pas. Hein. Ah, ouais. Mais là, les mecs, c'est shit. Hein. Mec, je spite. Go, go, go, tu les, tué Vain, vain, vain. Bien, bien joué. Bien. Ouais. bien joué, tout le monde. Félicitations. Ouais. Félicitations à toute l'équipe! Oui les gars! C'est une belle partie! j'avais dit quoi les mecs? Je flash Z pour le rattraper les gars! Back peut-être euh. Ouais non en fait! Quoi? Back peut-être! Genre vu ta vie mec! Bon les gars on va jusqu'au Nexus et après on les laisse! Y'a Romain qui est en train de back go go go go rush rush rush rush! Ils peuvent pas def là! Oh non Dieu, dû aller le cancel ça aurait été normal! Y'a rien de plus chiant qu'un mec qui cancel ton back genre! C'est vraiment le pire truc de l'univers. Le, le truc qui euh, le, le le a les grappes. Ouais, Surveiller les temps de spawn les gars, hein. là 10 secondes. hein. Ouais, bah dans ouais. 10 secondes on dégage. Prenez coups. une tour et on se barre. Dans 10 secondes on dégage. Est... Est... Est... Est... Euh non, on vous maintenant, on barre vous maintenant. Ouais, on se ouais, barre, on se barre vous. Ouais, ah, eh, c'est beaucoup pour eux. Go Elder, uh, les gars. Ouais. Elder je propose. Là ils ont deux in à défendre pour moi de la game allée finie euh, Qu'est-ce que je vais faire en dernier Je vais faire ça Je qu'ils ont ouais, fait de, de, de la MR. Euh, tiens qu'à toi, il y a Yves qui arrive Il y a Yves qui est top lane C'est bon, je viens, de le bleu. je viens de piquer le rouge Le red Non ils ont pas fait de l'AMR le, le rouge Je prends le rouge Vas-y Go Builder <rire> Mec, ils ont pas fait assez de MR. Tu m'étonnes que je l'ai dit l'ancien On va faire l'ancien Euh, je faire l'ancien les mecs j'ai du stuff pour engage hein, donc euh, vous me dites Y'a pas Vayne les gars, voilà. y'a euh... pas de Jack, bon c'est free hein Ouais ah, c'est couronnement free Après on leur court dessus Et end of the game Faut leur courir dessus Attention aux dégâts de Romain les gars Euh... Mais il est sur 1 T'as vu ou pas Non j'ai pas vu vu ce qu'il a fait Il est en train de push au top On va finir Là c'est free On finit Ils ont tout oui. Allez Vas-y je le flash Z Ils ont dit en gros Vous êtes pris ou pas le génie Bon, franchement, c'était une belle game, je trouve. Oh, ouais. le bon bug graphique! What the fuck?